Connard. Tu m'as appelé Non Parce que tu connais un autre connard Non Et Alice Elsa elle, elle connaît un autre connard Ah bon oui C'est qui Laissez-moi tranquille T'as rencontré quelqu'un Non voilà. Elle a rencontré quelqu'un Non j'ai rencontré personne Ouais tu ne l'avais pas à Tu sais quand tu rentres dans le business t'es toujours de mauvaise humeur là Ou alors c'est plus grave que ça T'es amoureuse Elle eh, est amoureuse Mais vous êtes des gamins sérieusement oh, Ça oh. va on peut rigoler <rire> Qui veut bien être ce connard Regardez sur Facebook Ouais, regarde les mecs dans les années récentes d'Elsa. Okay. Et c'est celui-là. Non, ça c'est pas son genre. Bah, mais moi je le trouve mignon. Trop heureux et positif pour elle. Et lui là Clique sur sa photo de profil. Non, trop moche. Bah justement. Les moches c'est son truc, non Tu te rappelles de Paul oh, oh, mais viens, c'est encore. Et lui là, Dominique T'es une fille. Ah bon Ah mais dur. Et lui là la bruyère. La bruyère, mais c'est le prof de philo Oh la lèche. C'est peut-être lui non, non, non, trop vieux, trop relou, trop chiant, trop sophistiqué, trop trop. Hein. Qui ça peut être Faudrait regarder dans son téléphone. Alors là, c'est foutu, elle se sépare jamais de son téléphone. T'es assise dessus Ah oui. Reste à trouver le code. Oh, moi je vais essayer. 3, 4, ça marche pas. 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1. Putain, elle est forte! Je sais. Ça date d'anniversaire? C'est quoi? Je sais pas. Elle est vraiment forte. Merde, c'est l'aiguille! Rébonne! Mais non, toi! Trop dans toi, toi! Non, toi! Rébonne! Ah, Je sais que c'est Improvise! Allo? Mais elle parle pas du tout, tout comme ça, Elsa! Je sais pas. Elle est plus aiguë. Je oui, oui! Qu Qu'est-ce euh, Vous connaîtriez pas ma date de naissance par hasard Allô Allô Allô Ça a raccroché. Sans blague. C'était qui C'était marqué centre médical. Elle sort avec un centre médical. Elle est forte. Elle est vraiment très forte. Ou alors c'est nous qui sommes cons C'est possible aussi Nan Je J'ai Je J'ai Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Salut, euh, c'est Greg, euh, ben voilà, euh, ce serait sympa si tu t'abonnais à la chaîne, euh, et puis si tu pouvais liker la vidéo, et puis suis-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, hein, et puis à tous nos abonnés, ce serait vachement gentil si vous pouviez créer un deuxième compte pour vous abonner deux fois, pour nous suivre deux fois plus, voilà, merci, hein, c'est très... Ça. Bah quoi, y a pas que toi qui a le monopole de l'imitation, Va hein bah dans ta chambre. Ah, ça fait mal, hein